C'est que vous avez vu, peut-être en discuter. Quand on arrive à mettre des pièges dans la maison de qui filnon. Ah oui. Oui, voilà. Ah, ça, c'était pour euh, qu'elle ne fasse pas que des choses euh, euh, gentilles et positives, pour qu'on ne soit pas trop dans. un moment, effectivement, quand elle voit que, euh, il est, euh, que son passant favori, c'est quand même d'humilier son.. Euh, son employé, euh, décide, de, de avec le, son même euh, esprit, de, de, de créer des petits stratagèmes, elle les fait, et là, en purement négatif. On apprend dans les écoles de scénario, notamment, on nous explique que l'exposition euh, du personnage, c'est-à-dire la présentation des personnages, doit être très courte, ne pas excéder. Alors, il y a les, les Américains ont établi des règles qui, malheureusement, sont un peu imposées, qui sont. Euh, -dire, il y a vraiment quelques minutes de présentation des personnages et tout de suite on doit connaître l'enjeu euh, principal. Eh ben, Amélie, il y a 18 minutes normalement, tout le monde aurait dû décrocher son allée parce qu'on défile et... avant de savoir mais quel est l'objectif euh, et l'objectif ça devient retrouver le, le, le, le, le propriétaire de la petite boîte, le souvenir. Or, elle le retrouve, mais un quart d'heure après. Donc, normalement, le film s'arrête. Et elle-même, à un moment, euh, se promène sur le pont, je crois, il dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant C'est comme si le scénariste disait, bon, bah, maintenant, j'ai cramé mon enjeu, mon, mon enjeu principal, il va falloir en trouver un autre. Donc, c'est vrai que et là, après le conflit... Euh c'est vrai que le conflit, il est presque plus intérieur, c'est-à-dire c'est un conflit contre elle-même, c'est arriver de se, se libérer de cette part d'elle-même qui l'a qu fait se renfermer, euh, fuir au lieu, comme elle l'a fait dans le, dans le restaurant. Finalement, euh, ce, ce, ce qu'elle doit, qu doit réussir à dépasser, c'est euh, les obstacles qu'elle se met elle-même. Euh, J'ai commencé à écrire des sketches, des petites pièces de théâtre. Les gens de cette troupe amateur m'ont euh, offert un livre qui s'appelait Comment écrire scénario et euh, j'ai euh, en me disant mais ça c'est être que tu devrais essayer d'écrire un scénario de le placer à la télé ou au cinéma toi tu es vraiment tu aimes beaucoup les dialogues c'est ça oui alors, euh, alors jean-pierre est réalisateur et écrit aussi mmh. ce qui c'est est pas comme si on était deux scénaristes c'est quelque mmh. chose de différent parce que lui il écrit déjà dans l'optique de, de mettre en scène mmh. c'est à dire tout ce qui, est, qui relève de, euh, du visuel. Euh, après, oui, j'ai des films qui ont... Euh, ben, un long dimanche de fiançailles est un film qui a très bien marché, euh, un peu partout. Euh, euh, Effroyable jardin est un film qui a pas mal marché. Ça, je le vois parce que nous, les scénaristes, on est rémunérés en, en écrivant, euh, on est rémunérés sur les entrées, mais aussi euh, quand un film est rediffusé à la télévision. Donc ça, je le vois au fil des années. Les films qui continuent à passer. Et le record, évidemment, c'est Amélie. Euh, Amélie euh, passe au Brésil, en Corée, en Australie. Et je touche des, des droits sur les diffusions télé de ces pays-là. Et ce film est sorti « Vous étiez pas nés ». Donc imaginez la longévité d'exploitation de, de, du, du film.